L'Electronic Links permet un accès rapide aux informations, telles que les numéros de série et les versions du firmware, qui peuvent être lues en direct ou à partir du fichier sauvegardé. Depuis la page d'accueil, sélectionnez Descriptif système. Cette fonctionnalité a pour avantage d'afficher les informations de tous les modules connectés au système. Les types de modules, les numéros de série et les versions du firmware et matériel sont tous affichés. Le résumé du système est sauvegardé avec l'ensemble de la programmation et peut être facilement partagé.